Bonjour à toi, chers spectateurs. La brigade de Louis-Julien Petit. Disons que le cinéma de Louis-Julien Petit, il a quelque chose de très simple. Le principe, c'est de faire du cinéma très social. Donc les concepts de ces longs-métrages sont vraiment très orientés dans cette direction. C'est-à-dire que peu importe la forme ou le fond qu'il va vouloir donner à son sujet, ça va toujours rejoindre cette idée de parler de la France qui disons-le clairement, galère de jour en jour. Et la brigade avait l'air d'être plutôt intéressant dans cette veine-là, parce que, même si par ses traits extrêmement classiques, il semblait très convenu comme long-métrage, je pense qu'il pouvait y avoir une jolie promesse derrière tout ça. Le résumé, pour faire simple, Cathy est une jeune chef de cuisine particulièrement douée, mais qui n'a jamais pleinement pu faire ses preuves, toujours reliée au rôle de second. En sortant d'un grand restaurant, elle tente sa chance dans un centre d'accueil pour migrants. Pour être sincère, le film ne cherche pas à renouveler les codes du genre, ne cherche pas encore une fois à amener une extrême nouveauté ou une grande créativité dans ses travers cinématographiques, mais on sent que Louis-Julien Petit a envie avant tout de construire un film qui parle avec beaucoup de justesse des êtres humains. Et il faut bien avouer qu'au cinéma, c'est justement le plus gros problème qu'il y a dans les films sociaux. C'est de réussir à traiter les personnages avec le plus de crédibilité, mais également de sensibilité possible. Parce que la plupart du temps, on se retrouve, voilà, avec ces deux ponts qui sont pas faciles à relier. On a d'un côté le cinéma social qui a très envie de jouer sur les bons sentiments et une certaine forme de, de, de, de peut-être pas de pitié, mais d'empathie profonde. Et de l'autre côté, on a cette envie de crédibilité qui, parfois, peut vraiment générer un frein à l'immersion du spectateur. Et lui, Julien Petit, il a toujours cherché, justement, dans son cinéma à à créer un pont entre ces deux visions de ce cinéma. Et je trouve que dans La Brigade, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce qu'il y a des personnages qui sont assez bien ancrés dans leur petit univers pour réussir à vivre au sein de l'univers que met en place le cinéaste. Il y a un personnage principal, Cathy, qui est un personnage extrêmement attachant et auquel on va tout de suite avoir envie de s'agripper tout du long de l'avancée de la narration. Et on a tout ce décorum, tout, tout, tout ce contexte autour de la bouche et autour de, des restaurants qui, qui fait que le film est quand même vraiment entraînant. Et je trouve que même si sur beaucoup d'aspects il est très classique, très sommaire et très convenu, dans sa grande majorité, il reste tout de même très bien conçu, très bien foutu et on a envie de voir jusqu'où cette histoire va nous emmener. Les films cherchant à mélanger un genre cinématographique, cherchant à questionner avant tout un personnage dans un contexte bien délimité, avec une idée de faire du social au cœur même de sa dramaturgie, franchement pour le coup c'est un genre bien à la française qui a fait ses preuves mais qui a aussi montré ses limites. Louis Julien Petit a toujours fait ce genre de récit la base même de son cinéma, proposant des œuvres souvent très simples, mais cherchant avec logique et spontanéité à traiter de l'humain avec le plus de sincérité possible pour développer des caractères et des personnages émouvants, comme c'est clairement le cas ici avec une œuvre très classique, mais rudement efficace et surtout très touchante. En termes d'écriture, le scénario est donc écrit par Lisa Benguigui, par Sophie Benzatoun, par Louis Julien Petit, avec l'aide de Thomas Pujol. Le scénario clairement a la base la plus sommaire du monde. Ce qui fait vraiment la sève, et on va dire l'identité propre de ce script par rapport à d'autres qu'on pourrait avoir dans le même genre, c'est ce contexte sociétal qui est très cher à Louis-Julien Petit. Et derrière, il y a cette envie juste de construire un rapport entre les différents personnages qui est certes extrêmement classique, extrêmement convenu, qui ne cherche pas à aborder grand-chose de neuf, mais qui arrive tout de même à être accrocheur. Et c'est par le biais de cette accroche finalement très simple mais très efficace que je pense les quatre scénaristes ont voulu construire une aventure qui se veut avant tout être un film porteur d'un message. Un message autour de ce que l'on souhaite défendre comme idéaux, un message autour de la société française, un message autour de son rapport à l'immigration et de son rapport avec les immigrés, ce qui est assez sommaire sur le papier, mais encore une fois abordé de cette manière-là par cet œil de scénariste et par ce regard je trouve très intelligent entre société et réalité et humanité, et c'est là finalement dans cette petite case finalement très compliquée que le cinéma français a parfois de très sommaire et qui peut enfermer un réalisateur, que je trouve les quatre scénaristes arrivent justement à puiser une force cinématographique, arrivent à puiser quelque chose qui sort du lot qui fait que ce scénario, il arrive à porter et véhiculer des émotions positives et surtout des émotions qui sont extrêmement et très justement ancrées dans la société moderne. Et c'est par cet aspect-là, je trouve, que l'écriture arrive à emmener quelque chose qui pourrait sembler comme très sommaire, mais qui du coup devient plus intelligent qu'il n'y paraît. Ben Sadoun, Ben Gigi et Julien Petit veulent construire autour de Cathy une galerie de protagonistes qui affecte rapidement et fortement le spectateur. Donc forcément, dès les premières pages de ce scénario, on se ressent avant tout un besoin profond de nous attacher à ces héros pour mieux les développer par la suite. Ce qui a du mal à fonctionner réellement, c'est la moitié du premier acte, un peu trop démonstratif et classique dans son genre, ne parvenant peut-être pas forcément assez bien à mettre en relief le message, avant de vouloir trop expliquer ce qui se déroule à l'écran, mais la générosité de ce milieu de scénario et de ce dernier acte suffit à redonner de la force à une écriture simple mais rudement efficace. En termes de mise en scène Louis-Julien Petit, c'est peut-être le plus gros défaut qu'a son métrage, c'est que l'identité graphique et visuelle qu'il porte est une identité visuelle et graphique très classique. Le film ressemble par énormément d'aspects aux Invisibles. Mais vraiment, et ça va jusqu'à cette affiche qui, je trouve, est presque à la limite du fainéantisme parce que c'est, en termes de visuel, la même affiche que les Invisibles. La même typo, le même travail de l'image, le même travail de la colorimétrie, le même travail de positionnement des héros, c'est exactement pareil. Et on retrouve ça dans la réalisation de Louis-Julien Petit. On retrouve exactement les mêmes aspects de mise en scène, le même travail des montages clippés, le même travail des enchaînements de séquences, les mêmes jeux de rapports et de conflits entre les différents personnages par le biais de sa mise en scène. Tout ça est vraiment identique. Donc là-dessus, c'est vraiment pour moi le gros point noir qu'on peut mettre sur ce film. C'est qu'on a l'impression que le cinéaste a trouvé sa formule et ne cherche pas à la changer de peur peut-être de revenir à Discount, qui, mine de rien, Discount était quand même un film qui, je trouve, était très maladroit. Très fouillis, trop hasardeux, trop long, enfin, il était porteur d'un joli message, mais la forme qui allait avec ne fonctionnait pas. Et par le biais des Invisibles, il a réussi à pas mal changer de code pour réussir à amener quelque chose de neuf, mais il faut bien avouer que du coup, dans La Brigade, c'est peut-être le plus gros point noir de sa mise en scène. Ça ne change pas. Et du coup, on pourra faire plein de reproches, mais mine de rien, même si ça change pas, et qu'on peut y mettre un gros point négatif, ben, ça reste efficace derrière. Ça, c'est indéniable. Julien Petit n'a jamais forcément cherché, au travers de son cinéma, à mettre en forme une réalisation qui soit tout autant audacieuse que simplement factuelle dans son contexte et dans sa forme, donnant lieu ici, par exemple, à une œuvre qui fonctionne, qui ne cherche pas à renouveler le genre, mais qui se tient. Cela passe notamment par un excellent travail du rythme, donnant du punch et de l'énergie à de nombreuses scènes, mais également cela passe par une parfaite et juste mise en relief d'un contexte social que l'auteur maîtrise pour porter non seulement le fameux message évoqué dans l'écriture, mais également une forme d'humanisme nécessaire à ce genre de récit. En termes de casting, celui-ci est vraiment très bon. Que ce soit François Cusé qui encore une fois est très très bien, même si ici il a un personnage qui je trouve est presque tertiaire tellement on le voit peu. Euh, je citerai surtout euh, Chantal Neuwirth, qui est vraiment excellente dans le rôle de Sabine, qui porte très très bien le personnage et qui a un charisme fou je trouve à l'écran. Euh, Fatou Kaba, Yannick Colombo, euh, Amadou Ba, euh, Mamadou Koita, Alpha Barry, euh, Yadaf Awel, Demba Giro, Boubacar Baldé, enfin bref, tous les acteurs qui jouent les comiques de cuisine sont vraiment excellents. Je trouve qu'ils ont une spontanéité et une vivacité d'esprit qui fait que ça fonctionne hyper bien. Et il y a une vraie alchimie qui se crée du coup entre eux, au sein de la caméra de Julien Petit. Et du coup, ça, ça rend encore plus d'émotions que ce qu'on aurait pu attendre. Et pour moi, ça porte réellement le long métrage, avec bien évidemment l'interprétation de l'actrice principale qui, encore une fois, est vraiment excellente. Audrey Lamy est une actrice forte, une actrice capable de jouer beaucoup de choses, comme elle le prouve ici avec une performance délicate et sincère, qui transpire une envie profonde de jouer avec juste ce qu'il faut de comédie pour faire ressortir, au fond, l'émotion. Au bout du compte, La Brigade, c'est un film qui fonctionne parce que la machine est déjà bien rodée. Pour faire simple, c'est un film qui marche parce que les invisibles marchaient. C'est un film qui reprend exactement les mêmes codes, qui reprend exactement la même vision, qui reprend exactement la même manière de peindre la société française et de peindre ses travers bons comme mauvais. Et derrière, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc ça, c'est le plus gros problème qu'on peut reprocher au film de Louis-Julien Petit. Mais derrière, est-ce que ça fait un mauvais film Pas du tout. Le film est bon, le film est rythmé, le film est juste, le film est touchant, le film est émouvant. Le film est porté par des acteurs qui y croient à fond. Et pour les trois quarts, ils sont exceptionnels, faut le dire. Ceux qui sont pas exceptionnels sont bons, mais alors les trois quarts sont exceptionnels. Donc la brigade de Louis-Julien Petit, bah, ça vaut quand même le coup d'œil. Ça reste du bon cinéma français, peut-être pétri de trop bons sentiments et d'une vibe qui se veut extrêmement optimiste dans un contexte où ce pas forcément le cas, mais ça marche. Donc ouais, allez voir la brigade. Ça reste bon. A plus